Hello les toqués, c'est Elodie, j'espère que vous êtes tous en forme. C'est la première recette de 2020, je tenais tout d'abord à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, je vous propose de faire une galette des rois. Celle-ci sera composée d'une pâte feuilletée évidemment, avec une crème à la noisette, également avec des zestes de clémentine et aussi une liqueur de miel. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti je commence par réaliser la pâte feuilletée, donc pour cela je vais mettre la farine dans le bol de mon robot avec le sel. Je vais former un puits avec une spatule et je rajoute l'eau au centre. Je vous rappelle que tous les ingrédients sont dans la barre de description comme d'habitude. Et ensuite je vais battre à petite vitesse. Une fois que c'est suffisamment mélangé, je vais faire un pâton et je vais inciser la pâte en deux. Et ensuite, je vais le filmer et le mettre au frais minimum 30 minutes. Pendant ce temps, je vais malaxer le beurre. Je vais rajouter de la farine sur le dessus de mon beurre pour pas qu'il colle au rouleau. Et je vais taper le beurre jusqu'à ce qu'il ait une forme euh, à peu près rectangulaire. Voilà, à peu près de cette taille-là. Je fleure mon temps de travail, j'ai pris ma pâte qui était au frais, je vais mettre de la farine par-dessus et là je vais la baisser pour pouvoir beurrer. Donc là je vais pouvoir mettre mon beurre, donc cette étape s'appelle beurrer, et je vais replier la pâte par-dessus. Soit vous pouvez le replier en portefeuille, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Ce qu'il faut, c'est que le beurre se retrouve bien au centre de la pâte. Ensuite, je vais pouvoir faire mon premier tour. Donc, je tapote avec mon rouleau. Donc Il faut faire attention à voilà, d'abord mettre des petits coups et ensuite on étire la pâte pour pouvoir faciliter le premier tour. Donc voilà, après il faut que ça dépasse tout simplement la taille de votre rouleau. Et on va faire des tours simples. Et là, voilà, je plie donc d'abord une partie, donc juste jusqu'à peu près au centre de la pâte, et ensuite la deuxième partie par-dessus. Donc là, il y a notre premier tour qui est fait, et on va mettre 30 minutes au frais. Donc n'oubliez pas de marquer avec votre doigt euh, votre tour pour ne pas oublier où vous en êtes. Et ensuite, eh bien, je répète 5 fois cette opération. Donc Je le fais 5 fois parce que, 5 euh, tours, on a une pâte qui se développe beaucoup mieux qu'avec 6 tours. Donc Surtout, n'oubliez pas de mettre 30 minutes euh, entre chaque tour pour que le, le beurre refroidisse bien. Ensuite, on va passer à la crème à la noisette clémentine et liqueur de miel. Donc Là, euh, j'ai un beurre qui est pommade, je rajoute le sucre, je mélange, Ensuite, je rajoute un petit peu d'extrait de vanille. Je mélange de nouveau. Je rajoute l'œuf. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute la poudre de noisette et à la farine. Vous pouvez torréfier un petit peu votre poudre de noisette pour donner plus de goût à votre crème. Ensuite je vais prendre un zeste de clémentine. Alors je n'en ai pas mis plus parce que je ne voulais pas que la clémentine prenne le dessus sur le goût de la crème. Donc c'était juste pour relever un petit peu plus le goût de la crème. Donc après vous faites comme vous le souhaitez, vous pouvez faire qu'avec la clémentine. Là je rajoute la liqueur de miel qui donne vraiment un très bon goût à la crème. Vraiment, je vous le conseille. Donc je mélange bien. Ensuite, on va passer à la pâte, donc je vais couper mon pâton en deux. Je l'ai abaissé sur environ 5 mm et je fais le tour d'un cercle à entremets de 20 cm. Donc surtout, coupez l'extérieur et pas l'intérieur, sinon votre pâte va être trop petite. Et je fais de même pour la deuxième partie. Autour, donc je vais mettre de l'eau tout simplement pour que euh, les deux pâtes entre elles collent et ensuite eh bien, je poche la crème de noisette. donc j'ai mis dans une poche donc vous n'êtes pas obligé de mettre une douille donc surtout n'en mettez pas trop ça risquerait de déborder et surtout n'oubliez pas la petite fève ensuite eh bien, je vais mettre la deuxième pâte par-dessus donc surtout prenez garde de ne mettre vraiment pas trop d'eau sur votre pinceau, ça risquerait d'y avoir trop d'eau, donc vraiment en mettez très peu. Et là je vais souder euh, donc les bords. Vous voyez il faut que vraiment la crème elle soit vraiment pochée euh, pas plus d'un centimètre du bord parce que sinon elle risquerait de, de partir à la cuisson. Donc surtout prenez garde à, voilà, à bien souder les bords. Et ensuite, je vais faire le petit dessin tout autour. Donc vraiment avec la partie qui ne coupe pas du couteau. Et je vais faire ça tout le tour. Après, vous pouvez faire vraiment tous les dessins que vous souhaitez. Et ensuite, on va mettre minimum une heure au frais pour que le beurre fige bien. Je badigeonne la galette d'un œuf battu, donc uniquement le dessus de la galette. Et ensuite, je fais le dessin avec le, un couteau d'office, donc avec la partie qui ne coupe pas. Donc vous pouvez faire des feuilles, vraiment tout ce que vous souhaitez. et N'oubliez surtout pas de faire trois petits trous de cheminée pour que l'air puisse s'échapper. Et ensuite, je vais enfourner environ 1 heure à 180 degrés. Et surtout, vérifiez bien la cuisson de votre four. À la sortie du four, je vais lustrer avec un sirop. Donc, vous pouvez faire du sirop à la vanille euh, ou alors un sirop tout simple. Voilà. Donc, c'est vraiment pour donner cette belle couleur à la galette très brillante. En plus, on voit bien les couches de feuilletage et euh, cette euh, galette n'a pas fait long feu. Elle était vraiment très bonne et euh, c'est vrai que le goût de la liqueur de miel, je ne connaissais pas. Et C'est vraiment très surprenant, je vais même vous mettre euh, ce que j'ai utilisé dans la barre de description. Voilà les toquets, la recette est maintenant terminée. N'oubliez pas de mettre plein de pouces en l'air si la vidéo vous a plu, de vous abonner également si ce n'est pas encore déjà fait, d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir à chaque fois que je fais une vidéo. N'oubliez pas également de me dire en commentaire ce que vous souhaitez comme prochaine recette. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut Voilà les toquets, la recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas les pouces en l'air, de vous abonner également si ce n'est pas encore déjà fait, d'activer la petite cloche des notifications. <rire> voilà les toques cette recette est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas arrêtez s'il vous plaît allez allez s'il vous plaît voilà les toques cette recette <rire>